Comme de l'addition parce que le gars oui t'a aimé ouais, Malgré la position le gars n'a cessé de saigner ouais, Peu mort d'évolution son amour ne va pas changer Devant le maire il vient encore te le confirmer ouais, Te le confirmer parce que le gars, gars est là, gars est là. Hein, La famille c'est ça ou c'est pas ça. Ouais, ça Ce soir encore on dansera bien des la jam A votre honneur et demain on se racontera ça Tu es marié, Marie, elle est mariée Aujourd'hui vous êtes monsieur et madame quelqu'un Vous êtes marié ouais vous ouais, êtes marié Félicitations <rire>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 C'est fini le stress, stress. c'est fini les pleurs, pleurs. C'est fini les zombies, c'est fini ma soeur Et ce qui, qui te reste, c'est chanter en chœur ouais. Avec ton mari ouais. qui t'a fait honneur ouais. Y'a Carla, tape le mal eh, eh tape le mal En oh, oh, oh on tape le mal Félicitations A tous les mariés du monde entier Félicitations à tous les mariés du monde entier Félicitations Félicitations, oh, oh, oh, félicitations. Félicitations. À tous les mariés, Yo, le Ouais. C'était le chef Harry. À tous Grosse les mariés, à tout Daniel, de tout le depuis Allez, ensemble on reste concentré la famille. Ha <rire> ha.